Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, c'est le livre de Benoît Rousseau. Donc comme vous voyez le titre est assez étonnant « Les traders sont de vrais communistes ». Alors c'est un livre très amusant que je vous recommande. D'abord je vais vous dire qui est Benoît Rousseau si vous ne le connaissez pas. C'est un trader français qui est spécialisé dans le scalping et c'est lui qui m'a convaincu de chercher une méthode de scalping, enfin il me l'a convaincu je cherchais des traders qui avaient des bons résultats et c'est comme ça que j'ai vu ces vidéos, ces résultats et ça m'a permis de chercher donc une méthode et la meilleure méthode que j'ai trouvée c'est effectivement une méthode de scalping à court terme que j'utilise tous les jours et que j'enseigne. Donc je le remercie beaucoup pour avoir montré ce qu'il faisait. Ça m'a permis donc de développer cette méthode parce que j'avais suivi des formations, j'avais cherché des méthodes efficaces et la seule méthode qui réellement pour moi est efficace c'est une méthode à court terme en scalping et lui-même le dit, il a perdu pendant 10 ans en faisant du trading en utilisant d'autres méthodes et il a eu jusqu'à 150 000 euros de pertes. Donc c'est quand même important et il a commencé à gagner euh, lorsqu'il a utilisé une méthode de scalping donc qu'il qu a tradé à très court terme et il a même quitté son emploi donc c'est ça qui est, qui est vraiment très intéressant dans ce livre, il raconte un petit peu cette histoire et c'est un livre très très amusant. Il a eu le courage de quitter un emploi d'enseignant donc en France, il était enseignant, il avait la sécurité de l'emploi jusqu'à la fin de sa, de sa carrière et il a quitté ça pour vivre du trading. Donc il vit actuellement, il est parti vivre à Andorre, il, il était en, en France avant et il vit donc de cette activité de trading en faisant du scalping. Donc c'est bien la preuve qu'on peut y arriver en utilisant une méthode de trading à court terme. Et donc ce livre est vraiment succulent. Je vous encourage à, à l'acheter. Euh, vous trouverez euh, ce livre sur Amazon, il ne coûte vraiment pas cher, il n'est pas, pas très épais, c'est un livre qui fait moins de, de 100 pages et il est très amusant. Et surtout ce qui est très intéressant, je ne vais pas vous, vous dévoiler son contenu, mais c'est un livre qui pourra peut-être changer votre vie parce qu'il vous démontrera qu'il y a moyen de changer son mental, de changer ses convictions pour peut-être sortir de la routine quotidienne qui vous pèse peut-être. Vous ne voyez pas d'avenir si ce n'est de, de continuer à travailler comme vous le faites et eh bien vous avez là un exemple d'un garçon très courageux qui a réussi à s'en sortir en faisant du trading et a très bien gagné sa vie, à être libre, grâce à cela. Donc je vous encourage vraiment à acheter ce livre. En plus de ça si son éditeur voit que ce livre se vend bien eh bien il, il éditera un second livre qu'écrira qu Benoît Rousseau et je suis sûr que ce sera un livre très intéressant. Donc je vous encourage à l'acheter, ce sera un double bénéfice aussi bien pour vous et pour lui qui, qui sera encouragé à éditer un second livre. Voilà donc euh, ne ratez pas cette opportunité, commandez-le sur Amazon et euh, vous passerez un très bon moment à le lire et ce, ce, ce que vous trouverez dedans est très intéressant et peut-être que ça changera votre vie. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, euh, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.